La musique a été réprimandée plusieurs fois dans quand même. Wallah, que quand j'ai su ça, parce que moi j'étais qu'un ignorant, et c'est ça que la science est importante, que l'ilm qabla al qawli wa al dans toutes choses. La science passe avant la parole et les actes, mes frères. Apprenez et vous savez la base. Inch'Allah, mes frères, Wallah, je vous demande sincèrement, je suis personne aujourd'hui, juste un frère qui vous aime en Allah, et qui vous demande, Inch'Allah, revenez repentant. Les portes du repentir sont encore ouvertes. Le soleil ne s'est pas levé de son couchant, et vous n'êtes pas à l'agonie. Donc, Allah accepte le repentir. Et là, le bien qu'on fera à notre communauté sera énorme. Il y en a marre de prôner la haine, la violence. Oui, vous pourrez dire, Larsen, tu un, un des premiers. Et qu'Allah me pardonne, j'ai fait Taouba Aujourd'hui, j'essaierai de me battre le reste de ma vie pour aider mes jeunes des quartiers à sortir de ça.